T'es qui toi C'est toi Sergio On se connaît pas, lâche-moi. C'est bien toi ceux qui t'en Sergio. C'est quoi le triple Tu veux t'embrouiller ou quoi Allez, hey, vas-y, barre-toi C'est pas le moment là Conard Oh my god tu veux quoi Je sais pas c'est quoi ton affaire, mais j'ai rien à voir, moi Vache-moi oui. Viens yeah. Putain, fais-moi le C'est pas moi, je te dis Alors si c'est pas toi, il y a une espèce de pute c'est qui, ton putain de Sergio Qu'est-ce que Je pensais qu'on babadjil Quand il était petit, il... Il travaillait en France, il était tout seul loup, mais... oublée. Moi, moi, Chaque fois il rentrait l'été, il m'amenait toujours dans la montagne, pour avec les moutons, il... il... et tout. sais pas pourquoi je pense à ça. Il, il, est... il vient pas au mariage, c'est pas normal quand même. <rire> sais, il a allez, dire, pourquoi tu fais ça, pourquoi, non, tu sais comment il est, il est bête. Il est bête, il t'aime, mais il est bête. Je sais, pas. c'est pas pour ouais. moi. C'est pour Alice, c'est ma femme, je sais, je sais Elle ne connaît je pas sais. tout ça à cause de la fierté. C'est trop. Oui, enfin, vous réalisez que vous l'avez sûrement blessée dans sa fierté de père. D'autant plus qu'Alice, c'est sa fille unique. La vérité, madame, j'ai pas pensé. Ah. Mais c'est la façon qu'il a dit, ah oui, quand même. Oh, moi, je veux pas qu'après, il me dise on paye pour 32 ou bien on a invité 32, mais on a dû payer pour 114 ou la 258 non, ou la non, je mais... sais pas combien. s'étonner du nombre d'invités, ça veut pas dire faire des comptes d'apothicaire. Apothicaire. Oui. Peut-être. Mais je préfère tout payer, comme ça il n'y a pas de malentendu. D'accord, mais ça vous met dans des difficultés financières. Ça, c'est vrai. Mais Yemal mal va brouiller Baba y y, on va trouver la solution. Hum. Enfin, votre fierté euh, vous facilite pas souvent la vie. Hein? Ça, madame c'est l'histoire de ma vie et vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Et Alice, elle m'a dit qu'après coup, son père, il a quand même voulu me faire une proposition. Ah. Mais j'ai refusé direct. Ben quoi, sans l'écouter Pourquoi je l'écoute ben parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il a à dire. Je sais pas. Vous auriez pu reconsidérer votre décision. Madame, j'ai essayé. C'était plus fort que moi. Oui moi madame. Oui. Je vois qu'il n'y a plus de M16. Et si on vous prend une AK-47, vous mettez deux, trois grenades avec ah, Non, pas évident, parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là, en fait, de Kalachnikov, à moins 50. Ah, en revanche, j'ai un très, très bon modèle. Le lacet étrangleur. Très, très efficace. Toi, tu sais me parler, toi. Mon pied trop Je suis, suis boulant depuis ce matin, j'ai envie de m'en faire ah, Vas-y, régale-toi, non, Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas Oh, il résiste, le con Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça ne va pas être très Qu'est-ce que c'est, ça Ça va C'est pas l'enfant Je trop fatigué, je presque pas dormi. Ah bon À cause des nerfs. Ah merde, je m'en suis pas rendu compte. C'est normal, tu t'es pas fait humilier, toi. Quoi Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu m'as trop manqué. Stop, Jamel. Jamel, c'est le frère de ma meilleure amie. Tu sais qu'on se connaît depuis le collège avec Nico <rire> Ah oui, carrément, le collège Mais t'es grave, t'es grave, franchement <rire> Nico, la maniche, il te drague, toi tu parles normal Mais avec lui, hé, c'est grave Mais bien sûr que je parle normal avec lui Tu sais, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu Et alors, il t'a manqué Olivier C'est pas le moment oh. Et d'abord, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu Franchement, je pense que ça date de ma crémaillère, ça fait des années, tu vois. T'es content? Ouais, lacrima hier. Il fait partie des proches alors? Mais. Il est venu avec sa sœur, Ok? Normal. Il a déposé son cadeau, puis après. Quel cadeau? Mais je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Sérieux? Quel cadeau? Il m'a offert la cafetière. C'est génial de fois Qu'est-ce que tu fais Toujours le fond Ah ouais Ah ouais vraiment, tu fais ah